Sur la plage de chez île roman du Britannique Yann McEwan, publié chez Gallimard en 2007. Ne vous fiez pas au titre, il ne s'agit pas d'un roman de vacances ensoleillées au bord d'une plage paradisiaque, mais bien d'un fiasco sentimental au bord d'une plage de galets bordée de falaises fouettées par des vents pluvieux. Voilà l'histoire de la plage de Chésil. Nous voici plongés dans l'univers désuet d'un hôtel de bord de mer dans la province du Dorset. Nous voyons assis à la table d'à côté deux jeunes amoureux fraîchement mariés. Edward et Florence, les deux tourtereaux, touchent à peine à leur assiette. On pourrait penser que c'est l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre qui leur noue l'estomac. Eh bien non Dès les premières pages, on comprend que c'est le moment fatidique de la nuit de noces qui paralyse les deux protagonistes, visiblement novices en la matière. La gêne va progressivement se transformer en un duel implacable. Tout au long du roman, la plume de Yann McEwan nous laisse sans cesse espérer que les choses vont s'arranger entre les deux amoureux. Mais on s'aperçoit petit à petit par un subtil jeu d'écriture que ce qui est pensé et attendu dans la tête de chacun ne trouve pas écho dans la réalité. L'auteur dilate le temps de cette nuit de noces. Il fouille dans l'intériorité de ces personnages qui se parlent davantage à eux-mêmes qu'ils communiquent entre eux. Leur histoire se déploie au fil des souvenirs qui mettent à jour leur incapacité à communiquer ce qui les agit réellement. Comment faire avec l'indicible qui nous agit Comment s'échapper de son enfance et de son éducation Et en filigrane cette question essentielle à toute vie de couple. L'amour peut-il tout excuser et tout il semblerait bien que non, selon l'auteur britannique, l'amour ne suffit pas à déminer les mécanismes de notre inconscient. Ian McEwan écrit depuis les années 70, il a reçu de nombreux prix. En 1998, Amsterdam reçoit le Booker Prize, récompensant un roman de langue anglaise. En 2017, l'intérêt de l'enfant est adapté au cinéma sous le titre « My Lady », ainsi que ce roman sorti sous le même titre « Sur la plage de île. Skiddy okay. bum skiddy